Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien Igo m'a filé une M4, juste incroyable, avec laquelle je vais m'amuser. Je me suis acheté des dagues pour l'occasion. Est-ce que c'est possible de gagner juste avec des dagues et un atout sur une arme secondaire Vous allez voir ça, pensez à liker, commenter et abonnez-vous. C'est une masterclass. Mais ta mère la pute AMG 13660. Ah, je comprends bien. Ah, oh, le Marseillais look at it, Je pensais qu'il a kiffé son petit bac de qualité, chat. Nice. Il meurt. Il meurt Pourquoi il meurt pas, sérieux. suis la merde. Quoi? Quoi? Quoi? Euh um. Est-ce qu'il y a une autoréa ici par hasard Bien sûr qu'il y a une autoréa par hasard. Et je reclique sur ce game, les gars. Donc à partir de maintenant, je peux paralyser tout le monde. Personne à cet étage Quoi Quoi Je voulais pas mourir. Je suis un démon moi avec cette petite arme, chat. T'es vraiment en train de les tuer avec un plug anal. Pas loin. Je suis le démon du plug anal, les gars. Alors, en chat, vraiment. Je dois vous dire, je dois, je dois vraiment vous le dire. ça me fait trop rire. Let's go! Y'en a y'en a y'en a! Choachan, t'es un dieu! Oh, c'est quoi T'es un dieu! T'es C'est une de dieu! Incroyable! C'est moi Ouais, je vois bien! Le, le, meilleur. le meilleur français en ce moment! J'ai réussi à gagner avec, avec cette méta, les gars! Avec la M4, les gars, qui a des. Euh... Merci, chat! Win, with, plug and all. Facile avec les paras. Bah fais-le alors Putain, j'aimerais que tu me bouffes la Quoi Oh Marapaxa qui ravoie 50